Monsieur Bassan Tahan, vous êtes professeur de géostratégie et de géopolitique dans les grandes écoles françaises, porte-parole du rassemblement pour la Syrie à Paris, spécialiste des questions internationales. Monsieur Tahan, en Turquie, le parti au pouvoir, le parti de la justice et du développement du premier ministre Recep Tayyip Erdogan a remporté les élections municipales. Immédiatement après l'annonce des résultats, euh, le premier ministre est allé jusqu'à euh, menacer euh, ses opposants en disant que voilà, il va faire euh, payer au, au, au prix cher euh, à ses opposants euh, euh, leur attitude à l'égard euh, du parti au pouvoir et à l'égard euh, du premier ministre. S'agissant de cette euh, victoire, il y a des analystes qui disent que cette victoire était également euh, due en partie à cette rhétorique anti-gouvernement syrien de Recep Tayyip Erdogan, la rhétorique qui s'était euh, multipliée, amplifiée, euh, lorsque M. Erdogan était en campagne euh, pour son parti. Votre analyse, s'il vous plaît. Alors, il y a plusieurs leçons à tirer de cette victoire d'Erdogan. La première, c'est que le fait d'avoir abattu un avion syrien, d'une part, d'autre part, d'avoir attaquer Kessab en Syrie, avec quelques 5 à 7 000 djihadistes et une couverture par l'artillerie lourde de l'armée turque et par des tirs de missiles du côté turc, euh, cela montre, si vous voulez, que ça a payé. Voilà. Mais euh, ça a payé mais ça donne une idée très négative, pas du peuple turc, je ne le pense pas, mais de ceux qui ont voté pour Erdogan, là oui, c'est une idée très négative. C'est-à-dire que quand Erdogan a joué au coq, n'est-ce pas, à brandir des menaces depuis des années, il l'a fait contre Israël, là ça n'a pas payé. Il l'a fait contre la Syrie avec la bénédiction de l'OTAN, de l'Europe, des États-Unis, du Qatar, du Royaume Saoudite. Ça n'a pas marché non plus. Donc là, pourquoi ça marche, si vous voulez C'est qu'à la veille des élections, il a su caresser dans le bon sens le sentiment de ceux qui rêvent de l'Empire Ottoman. Et rêvent d'une revanche contre les musulmans et les arabes de la révolution de 1916 les néo-ottomans n'ont jamais mais jamais avalé le fait que les arabes se soient révoltés en 1916 au début de la guerre la première guerre mondiale et se sont détachés de l'empire ottoman et en plus ils ont appelé à la guerre sainte à l'époque contre les Ottomans, c'est-à-dire des pays, enfin, des mouvements révolutionnaires arabes et musulmans, déclarent la guerre sainte contre un autre pays musulman qui est censé avoir le califat, puisque le dernier calife, comme vous le savez, était en Turquie, dans l'Empire ottoman, et a disparu dans les années 20. Donc, c'est inquiétant. Ça veut dire que ceux qui ont donné leur voix pour Erdogan, en fait, ont des visées expansionnistes et ne sont pas dans l'air du temps, c'est-à-dire dans toute cette problématique de droits de l'homme, des droits euh, des peuples autochtones, de la citoyenneté tout court, du respect des différentes composantes d'un État, vous voyez, et c'est là où euh, c'est très choquant hein Là, en ce qui concerne, si vous voulez, le, le point national. Liste ajoutée à cela toute cette rhétorique concernant le tombeau de Suleyman Shah, le grand-père du fondateur de l'Empire ottoman. Vous voyez, ce tombeau est resté en territoire syrien depuis des siècles. Et voyez la grande civilisation de ce peuple syrien qui n'a jamais touché à cette tombe. En moins de 24 heures, on peut savoir si un enregistrement est véridique ou pas par des moyens modernes. Donc, voter pour Erdogan, ça veut dire qu'on est pour cette corruption et on est bien dedans et on espère avoir sa part du gâteau de cette corruption parce qu'il s'agit de dizaines... Euh, de milliers de, de dollars. Alors, et là également, on a, euh, si vous voulez, euh, un sentiment de pitié, pratiquement, vis-à-vis -vis de ces gens-là qui se font prendre par euh, de sombres euh, histoires euh, d'argent. Alors, évidemment, l'économie turque connaît un taux de croissance extraordinaire, mais cela pas grâce au génie économique de ceux qui gouvernent la Turquie, mais tout simplement euh, grâce à la corruption. Et avec tous, si vous voulez, ces facteurs, voilà qu'Erdogan cherche aujourd'hui, peut-être, à se lancer dans une attaque contre la Syrie, une véritable guerre. D'ailleurs, ce n'est pas innocent qu'il se soit attaqué à Kessab. Là aussi, c'est ça a un arrière-goût, n'est-ce pas, de génocide, car Kessab était la seule localité, ville, symbole, relique de, de cette Arménie, c'est-à-dire la Cilicie, cette Arménie au bord de la Méditerranée, et qui ne soit pas tombée entre les mains des Turcs et donnée à la Turquie. Elle a échappé à la dernière minute de d'être euh, de faire partie de la Turquie. Et elle est restée en Syrie. Donc, ça acquiert aussi une dimension symbolique, surtout que ce Kessab est un poste avant-garde de l'attaquier de Qardaha, de toute cette côte syrienne. Ou vivent en paix des Alaouites, des chrétiens, des sunnites, mais, comme il dit, c'est la région du président syrien, ce qui n'est pas faux. Il est originaire de là-bas. Donc là, Erdogan cherche à convaincre et l'OTAN et les Américains et certains pays du Golfe, riches, les pétromonarchies, à faire quoi Ben, à lui donner le feu vert. C'est-à-dire, il fait une grande entrée sur la scène internationale à nouveau, disant que je ne suis pas un petit pion. Non, je suis quelqu'un qui joue dans la cour des grands et moi, je peux vous dégommer Assad. Et en contrepartie, il aura peut-être la présidence de, de la Turquie et les, et les investisseurs étrangers ne vont pas fuir en d'autres termes, il va engager l'OTAN dans une guerre contre la Syrie. Et là, se pose un problème auquel je n'ai pas trouvé de réponse. Si un pays attaque la Turquie, l'OTAN est solidaire de la Turquie parce que la Turquie fait partie de l'OTAN. D'accord. Mais si la Turquie attaque un autre pays sans l'autorisation de l'OTAN, a-t-elle le droit et c'est là où encore Erdogan joue sur l'ambiguïté. Dans l'espoir d'entraîner l'OTAN dans cette guerre régionale et un peu taquiner, je dis, et la Russie, après l'affaire de Crimée, et l'Iran, dans le dossier nucléaire, étant allié de la Syrie, et toute la région que la Turquie est un acteur important et de première classe dans cette région du Moyen-Orient. Et ce n'est pas parce que depuis trois ans qu'Erdogan n'a pas réussi à renverser Assad que c'est un homme fini. Donc là, la carte d'une guerre contre la Syrie est fort plausible. Reste que que ce soit les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Européens, les Américains, appréhendent ce nouveau scénario parce que ça peut conduire non seulement à une guerre régionale, mais à une guerre beaucoup plus vaste. Et nous revoilà dans un scénario de guerre mondiale, acte 2. Acte 1, c'était la première crise contre la Syrie qui s'est résolue par la signature contre les armes chimiques et la livraison et la destruction des armes chimiques. J'en parlerai une autre fois, mais on sent à l'horizon déjà un Erdogan triomphaliste qui oublie ses problèmes intérieurs. Il dit qu'il va poursuivre ceux qui l'ont accusé dans leur tanière. Mais pensez-vous que les Arméniens ne vont pas le poursuivre jusqu'à sa mort les Arméniens n'ont-ils pas assassiné les hauts responsables du génocide à l'étranger Erdogan a la mémoire courte. Il n'y a pas que le problème des Arméniens. Pensez-vous que les adeptes de Fathallah Gulen vont avaler cette défaite et ce succès d'Erdogan sans conséquence de leur part N'oubliez pas que Gulen est à la tête d'un empire financier ultra-puissant. Alors, Erdogan se plaît à dire, je veux pas deux États, il n'y a qu'un seul État. Mais mon pauvre Erdogan, si tu continues sur cette voie, tu auras plusieurs États. Un État kurde, un État arménien, un État alawite arabe, un État à Lévi turc, un État laïque. Qu'est-ce qui te restera de la Turquie hein? C'est là la bonne question. Monsieur Tetaran, vous étiez complet complète en fait dans votre analyse. Permettez-moi de vous poser une autre question sur ce sujet. Vous voulez dire que si je vous ai bien suivi, que euh, Monsieur Erdogan euh, est prêt à aller jusqu'à déclencher une nouvelle guerre euh, régionale pour en fait, toujours à, à réaliser ses ambitions, et surtout son ambition présidentielle, devenir président de la République turque. Exactement. Ça, euh, c'est un des objectifs. L'autre objectif est économique. C'est-à-dire que s'il arrive à menacer réellement le gouvernement de Damas... Il va recevoir des investissements de l'Arabie du royaume saoudite qui est contre les frères musulmans. Mais vous savez, ces gens-là jouent plusieurs cartes à la fois, et du Qatar également. Donc il y a un enjeu économique euh, aussi. Que gagner la bataille contre la Syrie, c'est assurer un bien-être pour le peuple turc. Voilà la perspective d'Erdogan. Et c'est clair qu'il fait tout pour convaincre aujourd'hui ses alliés occidentaux de le laisser faire. Mais là il touche à un problème très délicat, c'est qu'en s'attaquant au village ou à la petite ville bourgade de Kessab, il se met à dos toute la mémoire historique euh, du, du génocide des Arméniens il y a une diaspora arménienne très importante dans le monde et n'oubliez pas, bien qu'il y ait des Arméniens pas chrétiens, les Arméniens restent quand même dans leur majorité chrétiens et sans doute bénéficieront du soutien des, des chrétiens du monde entier. Donc nous revoilà à nouveau dans des scénarios horribles de guerre de religion, mais ce ne sont pas les Syriens ni les Arméniens qui ont déclenché ça, moi je suis sûr que tel que c'est parti, les Arméniens de la diaspora aujourd'hui ne se tairont pas et euh, je crois que euh, on est entré dans une nouvelle guerre secrète.